Alors, moustache, t'es prêt pour le concert de Noël Oui, j'arrive. Je prends une partition. Laisse-moi juste deux minutes, deux minutes. De oui, bon, ça va, j'ai compris. Ça y est, je suis prêt. Petit panda Noël. Mais non, c'est petit papa Noël, pas petit panda Noël. Euh, bon, allez, euh, à toi. Vive le vent, vive le vent, vive le vendredi. Et pourquoi le vendredi C'est vive le vent d'hiver. Oui, mais Noël tombe un vendredi cette année. Et puis tout le monde est content d'être vendredi. Euh, bon, je crois qu'on va pas s'en sortir sur les chansons en français. On entend tu en anglais Ok, d'accord. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy you.